Mettre les Guadeloupéens au centre des décisions. Du 15 au 30 novembre, la région Guadeloupe vous invite à participer à la définition des schémas de développement économique de la Guadeloupe pour une nouvelle approche du pilotage de la collectivité régionale. En plus du questionnaire en ligne sur son site internet, la région met en place des ateliers thématiques, véritables lieux d'échange et de construction pour un développement responsable. Au programme, formation, enseignement supérieur, agriculture, pêche, économie sociale et solidaire, tourisme. Rejoignez-nous à Port-Louis, Gauzier, Pointe-à-Pitre, Trois-Rivières et Grand-Bourg. Plus d'informations sur le site internet de la région Guadeloupe. Pensons et agissons ensemble